En hiver, j'arpente de ces mystères l'étendu, glacés et nus. Je cherche le sens de l'attente et de ces silences. Ma mère est une forêt.